Voilà Vincent qui est historien français, qui a agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine et qui est le directeur actuel du centre de recherche français à Jérusalem, maître de conférences aussi à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur de plusieurs livres euh, dont Jérusalem 1900, la ville sainte à l'âge des possibles en 2012, puis plus récemment Jérusalem histoire d'une ville monde. Voilà, vous êtes aussi le directeur du projet Open Jérusalem, qui est consacré à, à l'ouverture et à l'interconnexion des archives sur l'histoire contemporaine de Jérusalem. Voilà, merci beaucoup. Vous allez intervenir sur une conférence auquel vous avez donné le titre de 1921, c'était il y a 100 ans, 1921, la Terre sainte en contexte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être d'être ici. Je regarde l'heure, il est 10 heures exactement. Euh, on est ensemble pour, pour une vingtaine de minutes. Euh, merci beaucoup euh, au frère Custode de nous avoir honoré de sa présence. Merci à, à toute l'équipe d'organisation. Merci euh, tout particulièrement à Marie-Armel. Je raconterai tout à l'heure que nos liens sont anciens, euh, non pas 100 ans, mais, mais quelques, quelques petites décennies vous dire d'abord mon émotion, mais qui est je crois celle de beaucoup d'entre nous ici, de, de célébrer ce centenaire. Pour un historien, célébrer un centenaire, c'est bien sûr célébrer le temps qui passe, mais c'est aussi y réfléchir, réfléchir au temps qui a passé et qui passera, et donc nous situer en 2021 dans ce temps. Et donc je voudrais d'abord me situer très rapidement dans ce, dans ce centenaire avec une, une anecdote personnelle. Il y a un peu plus de 20 ans, euh, presque, presque 22 ans, euh, à la fin du 20e siècle, euh, je me souviens que je travaillais en particulier à la bibliothèque du Solchoir euh, sur, euh, sur les numéros de la, de la Terre Sainte. Et puis, je travaillais parfois à la bibliothèque de l'école biblique. Et puis, euh, je, je m'intéressais en particulier à cette fameuse rubrique, hein, Nouvelles de Terre Sainte, enfin, une rubrique qui a changé de nom plusieurs fois, euh, parce que je faisais euh, à l'époque l'histoire, euh, je faisais ce que j'appelais une hydrohistoire de Jérusalem. Donc, euh, je m'intéressais beaucoup au temps qu'il faisait, euh, aux pluies qui venaient ou qui ne venaient pas. Et les nouvelles de Jérusalem étaient très, très, très souvent, euh, évidemment, euh, consacrées à cette question de la pluie, de la neige, de... Euh, du froid, etc. Mais j'étais un petit peu agacé parce qu'il manquait évidemment euh, des numéros. Il y avait des lacunes, hein, comme dans toutes les collections. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontré Marie-Hermel, parce que euh, je, suis venu, euh, je suis venu te voir à la custodie. Et je t'ai dit, mais il y a des numéros qui manquent. Et, et voilà, c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on euh, s'est rendu compte euh, du, de l'importance, en fait, euh, non seulement de la Terre Sainte que, que tu que tu fabriquais euh, quotidiennement euh, et, et dans, toujours dans un, un senti, enfin, une situation d'urgence, hein, comme dans comme tout ces, ce genre de, de magazine, mais de l'importance de cette longue durée et de revaloriser euh, cette longue collection et ce long patrimoine. Et, et puis, euh, évidemment, les années ont passé et ce, et ce centenaire euh, s'est approché. Alors, il y a des centenaires sans doute plus signifiants que d'autres. Hein, et il y a des hasards de calendrier... Euh, qui, qui, qui, qui ressemble curieusement à des, à des nécessités. 1921-2021, euh, ce qui rassemble ces deux dates, euh, c'est euh, l'incertitude, c'est euh, le moment de bascule. Et bon, les, les, les médias sont parfois très pressés hein, de considérer que, que chaque moment de l'histoire est un moment charnière, mais 1921 était un moment charnière, et c'était très vraisemblablement, pour ceux qui écrivaient et pour ceux qui lisaient le magazine La Terre Sainte, un moment d'incertitude. Personne ne comprenait ce qui était en train d'arriver. Euh, chacun comprenait que l'Empire ottoman s'était retiré. Mais personne ne comprenait ce que cette occupation britannique euh, était véritablement. Euh, et d'ailleurs, euh, elle n'était pas encore véritablement définie, puisqu'elle ne le sera qu'en 1923, hein, par la Société des Nations, qui met en place un système extrêmement... Curieux, paradoxal, hybride, une occupation de type colonial, gérée par le colonial office depuis Londres, mais dont l'objectif est de permettre l'épanouissement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Première contradiction, une occupation extérieure pour permettre l'épanouissement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Admettons, admettons. dans le cas du mandat français, euh, ça va se finir pas trop mal, hein, Syrie, Liban... Euh, ces deux pays vont accéder à l'indépendance. Dans le cas de la Palestine, c'est beaucoup plus compliqué parce que le pluriel mot peuple prend tout son sens. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous le savez, les années 1920, c'est le moment, autant que les années 30, c'est le moment où l'opposition entre le mouvement national sioniste et le mouvement national palestinien se structure, s'installe et va finalement dessiner l'avenir de cette région qu'on appelle Terre sainte ou Palestine, et rejetant un petit peu dans les angles des évolutions historiques les autres peuples de Terre sainte. C'est ça qui me semble le point le plus important, c'est que 1921, c'est le moment où ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien va s'étendre, et finir par prendre toute la place dans les discours, dans les observations, alors que, alors que la complexité de Jérusalem, de la Terre sainte, évidemment, est bien plus vaste que, que ce conflit national. Alors, célébrer un centenaire, effectivement, c'est tirer profit de, de la longue durée pour gagner en intelligence. Et donc, c'est à la fois, comme je viens de le faire là en quelques mots, observer, 2020, euh, observer, pardon, observer 1921 depuis notre, notre balcon de, de 2021, donc comprendre que ce que l'on croit euh, évident euh, aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, qu'on appelle d'ailleurs maintenant parfois le conflit, voire la situation, quand on est euh, en Palestine ou à Jérusalem, il suffit de dire la situation, et on, on sait à peu près de quoi on parle, euh, que ce conflit, en fait, est un conflit récent à l'échelle de, euh, de l'histoire de la Terre sainte et de, de l'histoire de Jérusalem, observé 1921 depuis 2021, mais aussi observer 2021 depuis 1921. Et c'est ça, évidemment, qui est aussi le, le rôle de, de, de l'historien. Euh, pour cela, il faut, euh, il faut avoir euh, accès à sa, propre, à sa propre mémoire. Et je voudrais... Euh, Ici, avoir un mot et une pensée particulière pour frère Sergueï, qui nous manque aujourd'hui, qui sans doute voudrait évidemment être ici. Frère Sergueï, qui s'est occupé pendant des années des archives de, de la custodie, et dire, dire aux frères custodes, dire à Marie-Armel, à frère Stéphane, ce que vous savez déjà, mais dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ici, le point auquel... Là, c'est l'historien qui parle, euh, la, la qualité euh, de l'investissement euh, vraiment très, très particulier euh, des franciscains euh, de Jérusalem et de la custodie de Terre Sainte vis-à-vis, -vis, euh, non seulement de ses archives, mais de son, de son patrimoine. Et alors, ça peut paraître absolument euh, évident, euh, mais ça ne l'est pas. Euh, euh, je peux vous dire, vous savez sans doute, pour ceux qui se rendent régulièrement à Jérusalem, qu'il y a beaucoup d'institutions chrétiennes qui qui malmènent ou qui ne mènent pas ou qui ne, ne s'occupent pas euh, de, leur, euh, de leurs archives. Euh, et c'est le directeur d'Open Jérusalem hein, qui, en, qui en parle. Et les étudiants, les, les, les dizaines d'étudiants qui étaient engagés dans le projet Open Jérusalem me demandaient toujours « Mais comment ça se fait que les archives de la custodie sont si bien rangées ?» Et je leur répondais, j'ai dit « Mais parce que la principale vertu d'un franciscain gardien des lieux saints, c'est de bien ranger. <rire> » C'est de bien ranger, c'est de bien tenir ses livres de comptes, c'est de bien tenir ses archives, c'est de bien de payer ses factures, c'est de bien entretenir les bâtiments. Euh, voilà, c'est la vertu cardinale d'un gardien des lieux saints. Et, et cette vertu, évidemment, elle a des effets qui sont très, très pragmatiques pour les historiens. C'est que ces archives sont admirables dans leur contenu, mais aussi admirable dans leur contenant et c'est très important le contenant c'est-à-dire le moyen d'y accéder euh, les boîtes les index euh, les voilà et c'est là que à nouveau euh, j'ai cette pensée pour, pour frère euh, Sergueï euh, donc cette, cette qualité hein, de, de, euh, de, la mémoire, de la mémoire franciscaine elle est sans aucun doute due à une, à une vertu particulière de, cette, euh, de, de, de votre euh, de votre fraternité mais elle est aussi peut-être de façon plus conjoncturelle, et là, je reviens sur 2021. Il y a sans doute, on, on le sait, hein, on était il y a quelques jours, euh, encore, euh, on accueillait à Jérusalem une délégation euh, sénatoriale et autres euh, sur la question du financement du musée, euh, euh, du musée euh, de la custodie. Il y a une prise de conscience, je crois, plus forte que, que jamais euh, de la part de l'ensemble de la custodie, donc de la part de l'ensemble des gardiens, de l'importance stratégique de la mise en valeur du patrimoine, je dis stratégique, et au, au sens premier du terme stratégique. C'est-à-dire que, euh, jusque peut-être il y a quelques décennies, euh, les gardiens des lieux saints, euh, la custodie, euh, considéraient sans doute que, euh, voilà, à partir du moment où les lieux étaient entretenus, encore une fois, que les gens étaient payés, euh, que les pèlerins étaient bien accueillis, euh, nourris, euh, logés et blanchis, euh, tout allait bien. En 1921, c'était vrai. Euh, à la période de l'occupation euh, jordanienne, c'était vrai. Jusque dans les années 2000, je, on pourrait dire que c'était vrai. C'est-à-dire que les positions acquises étaient relativement stables. Ce qui se passe aujourd'hui euh, à Jérusalem, en Palestine et en Israël, la remise en mouvement hein, des, des, des rapports de force, etc., euh, nous montre que euh, ce n'est plus vrai et que la mise en valeur du patrimoine au sens large, des archives, des bâtiments, des trésors, des objets de culte, etc., euh, prend une, une, une importance stratégique euh, pour garder les lieux saints. Voilà. Les gardiens des lieux saints, aujourd'hui, euh, ne sont plus seulement euh, les gardiens euh, euh, de ces lieux d'accueil, mais doivent être aujourd'hui les gardiens de la mémoire de ces lieux. C'est ce qui nous réunit ici. Euh, parce que cette mémoire, aujourd'hui, prend une importance stratégique et, va, et, et, et prendra une importance de plus en plus forte dans les années à venir. C'est absolument, absolument certain. Donc pas, ce qu'on fait ici n'est pas seulement un supplément d'âme, une, une conversation agréable pour réfléchir aux 100 ans qui ont passé. Mais c'est aussi un moment où on prend conscience que la valorisation de ce passé, de ce siècle de la revue, mais des mais pratiquement sept siècles de, de, de présence de la custodie, doivent être peut-être mieux et plus valorisées à l'avenir, dans un contexte où les concurrences euh, quand même euh, vont euh, s'affirmer euh, et s'affirment de plus en plus fort euh, à Jérusalem notamment. Euh, alors, je, je l'ai dit, hein, ce qui réunit ces, ces deux dates, 1921-2021, c'est euh, l'impression d'un moment de, de, de bascule. La certitude que l'équilibre précédent est terminé, mais que le schéma suivant euh, n'est pas encore euh, stabilisé. L'équilibre précédent, pour... Euh, un lecteur de la Terre Sainte en 1921, c'était que le monde impérial ottoman était derrière lui. Euh, L'équilibre précédent pour les lecteurs de la Terre Sainte en, en 2021, aujourd'hui, c'est sans doute que le statu quo euh, issu de la guerre des six jours de 1967 est en train de se terminer. Hein Et on le voit en particulier dans la vieille ville de Jérusalem, on le voit sur les planètes des mosquées, on le voit, enfin, la, la remise en mouvement, la remise en tension des lieux saints, euh, voilà on sort un petit peu du folklore euh, de Oh, saint sépulcre parfois les chapelles s'entendent pas s'entendent si, pas très bien tout ça ça c'est voilà ça c'est le folklore mais ce qui se passe aujourd'hui autour des lieux saints à jérusalem ne relève plus du tout du folklore et est véritablement un moment un moment historique face auquel tout le monde doit se doit se situer donc cette, cette incertitude des temps et je, je, je voudrais, euh, voudrais qu'on se, qu se replace dans l'état d'esprit des, des, des acteurs du moment et des, et des, et des lecteurs de, de, de la Terre sainte en, en, en 1921. C'est toujours facile, hein, le, le rôle de l'historien est facile, il connaît la fin du, du film. C'est beaucoup plus difficile de faire ce que je pensais être véritablement le métier de l'historien, c'est-à-dire rendre compte... Euh, témoigner de l'incertitude euh, de l'époque sur laquelle il travaille. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Jérusalem 1900, la ville sainte à l'âge des possibles, montrer que les acteurs de, de cette époque, comme les acteurs de toutes les époques, font des paris sur l'avenir, et certains paris sont gagnants et certains paris sont perdants. Voilà. Le but du jeu, évidemment, c'est d'essayer de, de, de voir clair sur, sur ce qui va se passer. Et... Et, et donc, euh, voilà, nous sommes le 15 janvier 1921. Donc, euh, on est au cœur de l'hiver, déjà. Ceux qui connaissent bien Jérusalem doivent se dire que voilà, cette revue est, est née, euh, sans doute, sous un climat rigoureux. Euh, Peut-être de la neige, en tout cas du froid, euh, du vent, de l'humidité. Euh, et hein, je rappelle toujours, hein, rappelons-nous, il pleut tous les ans autant à Jérusalem qu'à Londres. Ça, c'est... C'est absolument incroyable, mais tous les ans, en moyenne, il y a 500 mm d'eau qui tombe à Jérusalem et 500 mm d'eau qui tombe à Londres. Voilà. La différence, c'est qu'à Londres, cette eau tombe par petite bruines presque ininterrompues, ce qui donne des belles pelouses. Et à Jérusalem, vous le savez tous, elle tombe par cataractes violentes, parfois 30, 40 mm en une seule nuit et déval, parce qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de terre pour la, pour la retenir. Mais voilà, donc je, je ne sais pas le temps qu'il faisait le 15 janvier 1921, je n'ai pas eu le temps de, de, de regarder. Mais par contre, euh, il y a quelques jours, dans ma bibliothèque, j'ai croisé, euh, croisé ce livre, qui sont, euh, le, qui un, un récit de voyage, un journal de voyage, en fait, tenu par Jacob Israël de Han, qui s'appelle Palestine 1921. Karen, bien sûr. Euh, C est, c est, tu, le, tu le connais, c'est un compatriote. Euh, Jacob Israël de Han, c'est un personnage très haut en couleur. Il est né aux Pays-Bas. Il s'est installé à Jérusalem en 1919, deux ans avant la date qui nous occupe. Euh, il vient euh, en Palestine vraiment sur un, un motif et un schéma euh, très sioniste. Hein. Ensuite, il, assez vite, il devient euh, anti-sioniste, un grand intellectuel, un écrivain religieux, euh, orthodoxe, euh, homosexuel, militant, euh, militant homosexuel, je veux dire, euh, et artisan de plusieurs rapprochements euh, euh, très, très, euh, très, très inédits et très originaux pour l'époque, et notamment avec la dynastie euh, Hachémite. Et Jacob Israël de Han euh, sera assassiné en 1924 à Jérusalem par euh, la Haganah, euh, donc par, euh, par l'armée clandestine euh, sioniste, enfin clandestine mais euh, euh, officielle. Hein. Euh, C'est. Euh, euh, selon euh, les historiens israéliens, sans doute le premier assassinat politique euh, à, à Jérusalem. Il sera assassiné donc trois ans euh, après. Et en janvier 1921, euh, Israël Jacob de, de Han euh, fait un voyage en Palestine. Et ce voyage en Palestine commence, la première page, c'est Hébron, 16 janvier 1921. J'étais assez content, le lendemain de, euh, de, la, de la publication. Je vous lis juste quelques, quelques lignes. J'ai vu qu'il me reste trois minutes, euh, quelques lignes, euh, pour, pour qu'on se remette dans, le, dans, cette, dans cette ambiance. Samedi dernier, je me suis rendu au mur des Lamentations, pour la deuxième partie des prières matinales. Parenthèse, quand on dit que les Juifs n'appellent jamais le côté la Maharavi, mur occidental, mur des Lamentations, bien, si... Euh, samedi dernier, je me suis rendu au mur des lamentations pour la deuxième partie des prières matinales. Ce fut une journée tranquille, en plein air, dans la fraîcheur, purifiée par la pluie. Dans la clarté du soleil de midi, le mur, fantastique et pourtant paisible. Des femmes pieuses y sont assises. Vous savez qu'à l'époque, hein, le, le mur, hein, c'est un petit couloir d'à peu près 4 mètres de, de large. Elles ont apporté des boîtes en fer blanc remplies d'eau pour qu'on puisse s'y rincer les mains et étancher sa soif. Elles distribuaient également des livres de prières. Et des recueils de psaumes. Elles détiennent des épices fines dans des étuis en argent repoussés que l'on peut humer tout en prononçant une bénédiction. Les gens vont et viennent des juifs yéménites, longues papillotes noires, balançant le long de leur visage fin des juifs ashkenazes enveloppés en manteau de soie d'un rouge vif ou d'un jaune ou d'un bleu agressif. Voilà de la couleur. 1921 n'est pas une époque en noir et blanc. Et il faut arriver à se, à se mettre ça dans le, dans le crâne. Il y a de la couleur. Un bonnet de fourrure polonais planté sur la tête, des séfarades revêtus d'un fez que les savants talmudistes enveloppent d'un tissu de soie noire, Des grands marocains, pieds nus, enfoncés dans de larges et longues babouches pointues. Un menton blanc jaune et lourd et noir jeté sur leurs hautes épaules. À présent, arrivent de petites femmes pieuses qui embrassent le mur et lèvent les mains comme une mère bénit ses fils. À l'époque, il hein, n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes devant le, le mur occidental. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis un an ou deux. Revoilà, euh, Jacob de Han. Euh, il y a des halutsim, les pionniers laïcs, habillés de toutes sortes de vêtements bizarres qui viennent contempler le spectacle. Des tuniques militaires russes, et des vestes de gymnastes, une casquette russe, un pantalon de kaki anglais, des bottes à tiges haute, des bandes moltières. Ceux-ci ne viennent pas pour les prières. Ce sont ceux qu'on appelle les juifs nationaux. Sionistes au sens strict. Mais ils viennent quand même et ils sont les bienvenus. Nous parlons de l'agitation parmi les Arabes, du congrès de Haïfa, de la manifestation à Sichem, naplouse Il y a eu hier une grande manifestation à Jérusalem. C'est ainsi que les choses ont débuté l'année dernière. Nous lançons des avertissements plus ou moins pointus. Entre-temps, pas mal de tentatives ont été entreprises pour semer l'insatisfaction, soulever la population. Selon certaines rumeurs, il y aurait même des tentatives de réitérer le programme du dernier Nabi Moussa. Voilà un moment très très important, avril 1920, euh, au moment du pèlerinage musulman de Nabi Moussa, hein, sur la tombe de Moïse, euh, sur la route de Jéricho. Hein. Vous savez que selon la tradition musulmane, Moïse est bien mort à l'est du Jourdain, mais son corps a été transporté par ses compagnons pour être enterré euh, en terre sainte. Et au moment du pèlerinage de Nabi Moussa, en avril 1920, c'est vraiment les premières émeutes, et euh, les premiers affrontements armés euh, entre euh, militants sionistes et nationalistes palestiniens. Et il y a quand même six morts hein, à, la suite, à la suite de ces émeutes. Euh, en 1921, on a compris que quelque chose s'était passé euh, l'année précédente et que peut-être ça allait arriver euh, à nouveau. Mais je poursuis. Nous ne voulons pas prendre ces choses trop tragiques. Nous souhaitons rappeler une fois encore au gouvernement que la loi fournit des armes efficaces pour mettre à la raison ceux qui ameutent la population et qui sèment la haine. » Donc euh, voilà, Jacob Israël de Han, hein, qui ne vivra que trois ans euh, de, après, cette, après ce, ce, ce témoignage, euh, comprend que quelque chose est en train de basculer. Il ne sait pas quoi. Euh, il, il comprend hein, que... le L'âge des empires est terminé. Il peut penser qu'il va se poursuivre encore un petit peu, parce que l'occupation britannique, encore une fois, c'est une forme d'impérialisme continué. Mais en fait, c'est fini. L'âge des nations a remplacé l'âge des empires. Et je termine là-dessus pour souligner avec vous l'importance de ce moment de bascule historique. Le, dé, le début des années 1920... C'est le moment où Jérusalem et la Palestine sortent d'un horizon impérial, c'est-à-dire sortent d'un État qui soit ottoman, qui soit mamelou, qui soit peu importe, byzantin. Un État impérial, c'est un État multinational, par essence. C'est un État dont la légitimité repose sur le dépassement des affrontements nationaux, au sens traditionnel du terme nation, hein, nationaux, communautaires, religieux. Ce qui fonde la légitimité d'un empire, c'est de rassembler plusieurs nations. Voilà ce que c'est qu'un empire. Alors, pour Jérusalem, c'est parfait. Je veux dire par là qu'un État impérial, au sens traditionnel du terme, a des armes toutes particulières pour gérer une ville multiconfessionnelle, multinationale comme Jérusalem. En 1921, tout ceci est terminé. On entre dans l'âge des nations et Jérusalem va être prise dans l'affrontement de deux projets nationaux concurrents et antagonistes que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est une situation euh, d'abord exceptionnelle, c'est-à-dire que Jérusalem a toujours vécu dans un environnement impérial, sauf à l'époque des croisés. Hein, le seul moment où il euh, y a un État-nation, euh, c'est euh, les royaumes latins de Jérusalem, hein, où on essaie de faire coller l'État et la nation, la nation euh, la nation euh, chrétienne, catholique, latine, franque. Euh, et ça, s'est assez mal terminé, comme vous le savez. Euh, mais sinon, euh, sinon euh, depuis euh, l'époque euh, du Christ, hein, depuis 2000 ans, Jérusalem avait toujours été placée dans un environnement impérial. Et ces empires s'étaient bien gardés de faire de Jérusalem une capitale, et y compris une capitale provinciale. 1921, c'est la fin de tout cela. Et nous sommes encore dans ce, dans ce moment des affrontements nationaux qui correspondent si mal euh, à l'histoire de la Terre Sainte et à l'histoire de Jérusalem. Je vous remercie.